Dédé, Foulon, bonjour Allô Dédé, j'avais une question à te poser. À ce moment là, je galère un peu, là, j'ai plus de boulot, je pratique pratiquement plus. Euh, ben, tu sais, les temps, ils sont difficiles, il y a le confinement, donc tout le monde est à la maison, ils sont plusieurs, donc je ne peux pas les prendre par surprise. Et en plus, ben, aujourd'hui, euh, ils ont tous des portables. Si j'appelle un numéro masqué, euh, ben, du coup, les gens, ils ne répondent pas, parce que numéro masqué, personne ne répond, mais non. Et si je mets mon numéro, après vous me balancez la police. Donc ça reste très difficile. Ah oui, ce n'est pas facile. Et oui, ben, la, la vie change, hein. l'évolution de, de la technologie fait que ben, il y a des métiers qui disparaissent. Je peux comprendre. Donc j'aurais voulu savoir euh, comment devenir un tueur de frelons. Voilà, dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme matériel et tout ça euh, Ben oui, tu peux devenir un chasseur de frelons, il n'y a pas de souci. Il te faut un véhicule, il te faut une perche, il te faut une poudreuse. Il te faut la tenue de frelon et surtout, ce qui est important, il te faut une trousse à pharmacie. D'accord, la perche, tout ça, je l'ai, il n'y a pas de souci. Il euh, n'y a pas de souci, tout ça je l'ai. Mais la trousse à pharmacie, ça je l'ai pas. Et bien, regarde la vidéo qui suit et tu vas savoir tout sur la trousse à pharmacie. Et vous aussi les DD, regardez la vidéo. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Allez, petite vidéo rapide aujourd'hui, euh, ben, on est le 24 avril au moment où je filme la vidéo et on est au début des frelons asiatiques. Donc quand on est au début des frelons asiatiques, qu'est-ce qu'il faut faire en premier quand on est professionnel Eh bien, il faut préparer sa petite trousse de pharmacie. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Hein Sachez que c'est quand même important dans notre métier, même si on a des équipements, des tenues, le risque zéro n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a une piqûre de frelon Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer déjà ce qu'il y a dans la trousse. Hein je vais préparer ça et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour la démonstration. Donc, on est sur ma voiture. Hein on est entre deux chantiers, donc je fais cette vidéo entre deux ch chantiers. Donc, ces trois, trois boîtes, je vais vous montrer du plus près. Je vais essayer de vous montrer. Ouais. Donc vous allez voir votre médecin Vous leur dites, vous leur expliquez votre métier Et normalement il va vous donner tout ce qu'il faut Donc ces deux boîtes là Ça c'est des cachets à prendre au cas où de piqûres Je vais vous dire à quel moment il faut prendre ces cachets Et à quel moment il faut faire autre chose Ça c'est la petite ben, Pauline Qu'on met dans la bouche ça hein hein a du mal Excusez-moi pour la vidéo Et ça c'est la petite piqûre Mais ça c'est vraiment quand on n'est pas bien du tout et on doit se la planter, au niveau de la cuisse, on arrive et on fait... PAF On doit avoir toujours sa petite trousse de pharmacie dans la voiture bien entendu, là il fait pas encore assez chaud, donc j'ai pas besoin de le mettre dans une glacière mais ça, euh, il faut vraiment que ça, ça reste dans une température en dessous de 20 degrés donc je sais que dans les voitures il fait très très chaud Donc soit vous avez une petite glacière et vous mettez ça dedans euh, Et surtout mettez-le sous le siège à l'ombre Mais pas en plein soleil Donc les DD, à quel moment on utilise tout ça Donc on imagine, on est sur une intervention Je vais vous montrer un extrait d'une vidéo que j'ai déjà filmée Que vous avez déjà vue Et vous allez voir que le risque zéro n'existe pas Un gros nid de frelons asiatique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 Donc vous avez vu là comment je me suis fait piquer au niveau du pied. Vous avez vu comment les photos commencent à gonfler au niveau des yeux. Donc là j'ai eu une réaction allergique. Qu'est-ce que j'ai fait sur le moment J'ai pris c'est caché. Voilà. J'ai pris ces cachets parce que je me sentais assez fort et pas je ne me sentais pas assez mal pour prendre autre chose. Donc j'ai pris ces cachets et ça a suffi. Pendant deux jours. Donc comment on sait qu'il faut prendre les cachets ou s'il faut se piquer Tout simplement, si vous, après une piqûre de frelon, si vous vomissez, direct, piqûre. On ne cherche pas, on cherche pas piqûre. On vomit, piqûre. Si vous sentez que vous avez du mal à respirer, que vraiment vous allez vous étouffer, piqûre. On ne rigole pas non plus. Voilà. Ça, c'est les deux cas, c'est sûr et certain. Le reste, les cachets, si vous sentez que vous avez un peu... Êtes comme ça, vous prenez la ventoline et hop, vous la mettez dans la bouche, voilà. Et normalement ça suffit, donc tout ça, bien entendu, c'est que pour les professionnels, si vous êtes un client ou un, un petit dédé, ou vous êtes chez vous, vous faites piquer par, par les frelons, euh, vous, vous n'avez sûrement pas ça à la maison et vous n'allez pas acheter une trousse à pharmacie au cas où, parce que le risque de piqûre pour vous, il est vraiment diminué que par rapport à nous, où on traite du frelon tous les jours. Donc vous, ce que je vous conseille, si vous avez du mal à respirer, vous vous étouffez, on appelle le SAMU si vous avez du mal, euh, si vous vomissez, vous appelez le SAMU voilà, ça c'est les deux cas et dans les autres cas, ben, vous allez voir votre médecin ou vous ne prenez pas de risque, vous appelez le SAMU tout le temps voilà. euh, mais, mais n'essayez de pas être tout seul éloignez-vous du nid, voilà, bien entendu nous on est obligé d'avoir ces cachets imaginez, je me fais piquer et je ne suis pas bien si je reste à côté du nid de frelon, le client, il ne pourra pas venir m'aider. Il prendra un risque de se faire piquer. Donc il faut que nous, on puisse sortir de l'endroit où il y a le nid et, et qu'on puisse se soigner. Voilà. C'est très important. Ça fait partie de notre métier. C'est un métier à risque. Ça fait partie. Donc ce, le professionnel qui n'a pas sa trousse de pharmacie dans sa voiture, qui se sent très fort, mais c'est pas un bon professionnel. Voilà. Donc préparez votre trousse. Voilà, comme moi, elle est toute prête. là. Voilà, je suis allé voir mon médecin. Il n'y a pas de souci. Nickel. Voilà, c'était une petite vidéo prévention, hein, surtout pour les, les chasseurs de frelons. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt les DD. Quoi Tu pas abonné à DD Frelons Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.